Dans la figure ci-contre, nous constatons que, en prenant comme unité ce centimètre carré, le grand carré est égal à la somme des deux petits carrés, et que le triangle ici à l'intérieur est rectangle. Ceci est en fait vrai dans n'importe quel triangle rectangle et permet de définir la propriété directe de Pythagore comme disant si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. On va appliquer cela en particulier dans deux situations. La première lorsqu'on cherche à calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle en passant par son carré. La deuxième lorsqu'on cherche à calculer le côté d'un angle droit de ce triangle rectangle, l'un ou l'autre. Si je cherche à calculer la longueur de l'hypoténuse connaissant la longueur des deux côtés de l'angle droit, je vais dire le triangle ABC rectangle en B. Donc d'après la propriété de Pythagore, je sais que le carré de l'hypoténuse AC est égal à la somme des carrés de l'angle droit AB carré plus BC carré. Si je cherche à calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, connaissant la longueur de l'hypoténuse et la longueur de l'autre côté de l'angle droit, je vais commencer par dire la même chose, le triangle ABC est rectangle en B, donc d'après la propriété de Pythagore, je sais que, cette fois-ci, je vais dire, le carré de AB est égal au carré de l'hypoténuse moins le carré du deuxième côté de l'angle droit. Numériquement, ça donne, eh bien, ici, AC carré. Le carré de l'hypoténuse égal à la somme des carrés des deux autres côtés. AB carré dans l'exemple vaut 7, BC vaut 4, donc 7 au carré plus 4 au carré, ça fait 7 au carré 49, 4 au carré 16, et donc AC carré vaut 65. Pour trouver AC, je vais prendre la racine carrée de 65, ce qui me donne la valeur exacte de AC. Je peux en trouver une valeur approchée de cette racine carrée, par exemple au dixième près, et j'obtiens alors AC qui vaut environ 8,1. Deuxième situation, je cherche à calculer la longueur du côté d'un angle droit, donc le carré de l'hypoténuse moins l'autre carré de l'angle droit, le carré de l'autre côté de l'angle droit. Ici, ça me donne ac carré vaut 7 au carré, bc carré vaut 4 au carré, donc ab carré vaut 49 moins 16, ab carré vaut 33. Pour trouver ab, je prends la racine carrée de 33 qui me donne la valeur exacte de ab. Je peux en définir une valeur approchée et je vais alors trouver 5,7 si je cherche une valeur approchée au dixième.